Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, Kylian Mbappé, il vient de recevoir une offre de malade mental de la part du Paris Saint-Germain. Nasser, là, il a plongé la main dans son portefeuille. Il a sorti tout l'argent qui était possible. Et encore, vous connaissez, il dit, ouais, c'est bon, il n'y a plus rien dans mon portefeuille, c'est tout ce que je peux te donner. Mais il ment. Il a encore plus. Il a encore le double, le triple, voire le quadruple. Tu vois ce que je veux dire Donc là, l'offre qui sont venus déposer devant Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, né à Bondy, formé à Bondy, du 93, hein, ils n'arrêtent pas de parler mal du 93, tous les jours, Kylian Mbappé vient de recevoir une offre à 1,2 million par semaine, tu te rends compte, hein, tu sais ça fait combien, combien à l'année ça, 60 millions, il gagne plus que Macron, et tu sais qu'en France, quand tu gagnes beaucoup d'argent, Macron il t'aime bien, tu vois ce que je veux dire Il dit « Ouais, t'es bon pour la France, vas-y viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et tu lui dis « Vas-y, fais mes lacets, il, il va faire tes lacets. » Tu vois ce que je veux dire Et là, Kylian Mbappé, si t'as ce truc, ça y est. Tu peux dire « à Macron va me chercher les verres d'eau, parle de moi là bave. » Tu vois ce que je veux dire Là, c'est absolument incroyable. En plus, Macron est parti appeler Kylian Mbappé pour lui demander de rester au Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que lui, il y a Nicolas Sarkozy aussi. De toute façon, en plus, Macron, il est supporter de Marseille. Donc, même lui, il veut voir Kylian Mbappé continuer de fracasser l'Olympique de Marseille comme il a l'habitude de faire. Tu vois ce que je veux dire Il a mis Mandanda sur le carreau. Là, les prochains gardiens qui vont arriver là, devant lui, il va leur faire du sale. Qu'est-ce que tu crois Tu penses que là, là l'offre qu'ils qu qu lui ont proposée, c'est trop hein ou c'est pas assez Moi, je vais t'expliquer. Kylian Mbappé, c'est le futur du futur. Tu vois ce que je veux dire quand on dit ouais lui c'est le futur joueur, nanana, il va tout niquer. Non, là il est déjà dans le futur. On dit que ouais, c'est le meilleur. Mais dans le futur encore, ça va être encore le futur. Tu te rends compte de ça Hein C'est normal. Mais oui 1,2 million par semaine. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit le payer. Et nous, on peut le payer. Tu penses que la Casablanca, là, ils peuvent le payer Le Real de Madrid. Tu penses que quoi là eux, ils s'appellent Real de Madrid, Casablanca, Maison Blanche, alors qu'ils sont en Espagne. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Habla espagnol. Habla espagnol, c'est pas Washington. Vous êtes malade ou quoi Ils speak English là-bas Bon, commencez à vous concentrer, vous, le Real de Madrid. Parce que là, clairement, vous ne pouvez pas suivre. La masse salariale, elle ne peut pas suivre euh, le Paris Saint-Germain euh, sur ce dossier. Bon, à part euh, si Kylian Mbappé veut absolument jouer avec le Real de Madrid. Mais là, on ne va pas se mentir qu'avec ce salaire, là, tout lui est possible. Là tous ces tracas, on dit pas fracas, tous ces tracas lui sont possibles. Euh, mais enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Là, là, avec ce salaire, il peut ouvrir une boucherie Mbappé boucherie, même un label Mbappé label. Il peut même se lancer dans l'immobilier Mbappé immobilier, Mbappé investissement, Mbappé coiffure, Mbappé tout. Tu vois ce que je veux dire? Mbappé chaussures, Mbappé euh, euh, A, Tu vois pour pour euh, comment dire comment concurrencer Ikea? Mbappé zone. Pour concurrencer Amazon, il peut tout lancer là Ça y est Tout le monde va lui manger dans la main Alors Kiki, réfléchis bien Voilà, donc euh, là, euh, tu peux être le roi euh, du Paris Saint-Germain et de la France en restant au Paris Saint-Germain. Ou bien, tu peux continuer ta carrière et bien sûr euh, rester toujours un roi euh, incontesté en allant au Real de Madrid. Et là, il euh, fa va falloir euh, conquérir les habla espagnols qui pensent qu'ils ont une maison blanche là-bas. Alors, fais ton choix Pense à toi et on va pas se mentir. Il y en a plein qui parlaient mal de toi. On t'a comparé à des joueurs lamentables. On t'a comparé à des Rashford, des Mbélé. Toi, c'est des bons joueurs, tu vois, mais on peut pas te comparer à ces joueurs-là. Non, on peut pas. Toi, on te met dans la fibre des Messi, Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire Tu T'es pas encore euh, au niveau de leur niveau. Parce que eux, là, à leur époque, quand ils jouaient là, as vu l'équipe qu'ils avaient ils n'avaient pas des bambins. si là, il avait Iniesta et Xavi qui lui donnaient des ballons tous les jours. Tu vois ce que je veux dire Cristiano Ronaldo, là, au Real de Madrid, c'était n'importe quoi l'équipe qu'il avait. Au Manchester aussi, c'était n'importe quoi l'équipe qu'il avait. Je ne suis pas en train de dire que voilà... Euh, euh... Bref, ce n'est pas les mêmes époques. Tu vois ce que je veux dire Mais là, là, ce que tu es en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. Tu mérites ton salaire. Et même, ce que je peux te dire, tu devrais négocier. ouais, Tu vas les voir, tu leur dis, bon, écoutez, euh, j'ai vu l'effort que vous avez fait mais je pense que vous pouvez faire un petit peu plus. <rire> oui, voilà. Parce que tu connais Nasser, il va dire, ouais, il n'y a plus rien dans mon portefeuille, mais il ment, il ment Son portefeuille est infini. Tu vois ce que je veux dire Tu vas là-bas, tu lui dis, écoute, rajoute 2 ou 3 millions, et là, t'inquiète pas que je te signe pour 2 ans. Voilà, 2 ans où suis... tu es sûr que je suis là, et après, tu... Voilà, 2 ans, après, peut-être je prolonge un an, et là, euh, quelqu'un qui m'achète. Voilà. C'est comme ça, oui. De toute façon, tu toutes les cartes en main. Donc négocie un petit peu. Euh, un petit bonus, quoi. Bonus à la signature. Euh, euh, et puis négocie aussi pour tes futurs enfants. Tu vois, ceux qui sont pas encore nés là. Tu dis voilà que eux, ils ont intérêt à avoir des dividendes. Je sais pas, fais un truc. Négocie. Là, tu te dis Oh là là, tu peux tout faire. <rire> oh, mais là, mais ils t'ont offert un salaire de malade, hein. Oh là là Kiki de Bondy, c'est totalement mérité, grosse force à toi